toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, on va parler de Jupiter. Euh, en effet, nous sommes en période Sagittaire et le Sagittaire abrite Jupiter, c'est son, son signe d'élection et jupiter quitte le sagittaire précisément le 2 décembre pour faire son entrée en capricorne où elle va passer toute l'année 2020. Alors qu'est-ce que le capricorne pour le lion? C'est un peu le contraire, hein? on va dire que le capricorne n'est pas du tout un, un signe de feu, c'est un signe de terre, donc il ne s'emballe pas, il prend le temps de faire les choses, il est dans la persévérance, il est dans, vraiment dans la détermination, dans la volonté d'aller au bout des choses. Hein. Avec Jupiter dans ce signe, qui représente votre travail hein, et votre travail quotidien, euh, on peut dire que vous allez quand même certainement avoir euh, énormément de choses à faire, euh, ce mois-ci et dans les mois qui viennent, hein, puisque jupiter va rester en Capricorne. Euh, parfois vous allez faire des travaux chez vous et ça va prendre du temps. Euh, parfois vous allez faire euh, peut-être des travaux au bureau, où vous allez agrandir vos, vos, les bureaux, euh, ou alors on va vous donner plus de, euh, plus de prérogatives, plus de dossiers, plus de, enfin, plus de travail hein, puisque avec Jupiter, c'est toujours plus, plus, plus! Hein? Sauf qu'en Capricorne, c'est plus, plus, plus qui vous prend beaucoup de temps, qui n'est pas... Euh, qui ne vous permet pas de faire les, les choses aussi vite et aussi rapidement que vous les faites d'habitude en tant que signe de feu. Hein? Non, là il vous est conseillé, mais vraiment, de compter avec le temps, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter. Ne vous précipitez sur rien, hein? même si vous devez, euh, bon, si vous déménagez euh, de bureau ou de choses comme ça et que vous trouvez quelque chose, vous pouvez vous précipiter. Hein? Ça, ça ne, au contraire. Mais euh, je pense que c'est, ça va être une, une période, ce mois-ci et le mois prochain et, et, et une partie de 2020 où vous devez compter avec le temps. On en vient à parler de mercure qui représente vos journées, hein, leur organisation, la façon dont vous gérez vos horaires, vos rendez-vous, les contacts, les déplacements, enfin tout ce qui tisse hein, votre vie quotidienne est représenté par mercure et mercure va se trouver à partir du 9 dans un signe en, vraiment en très bonne harmonie bon il n'y a pas de mauvaise harmonie mais euh, très en harmonie avec le vôtre puisqu'elle va être en sagittaire donc tout ce que vous allez faire comme ça dans, au quotidien vous en serez content hein? il y a le, la maison 5 où, se, où va se trouver euh, euh, Mercure est une maison de plaisir, de contentement, a de, de réussite et de surtout un symbole d'amour propre euh, flatté. On va vous faire des compliments euh, sur la qualité de votre travail, sur euh, la façon euh, dont, dont vous gérez euh, vos journées, ou, ou même la façon dont vous vous habillez, vous coiffez, etc. Voyez des détails sur lesquels euh, bah, qui feront que euh, en fin de journée vous vous direz oh bon j'ai plutôt passer une bonne journée, euh, euh, hein, si vous faites un résumé de vos journées, en général ce résumé sera positif. Mais bon pourquoi on peut se demander pourquoi Eh hein? bien parce que vous-même serez positif. Hein? Euh, bon c'est vrai que vous aurez du boulot avec Jupiter, que ça pèsera un petit peu mais, votre esprit, votre mental, qui est représenté aussi par Mercure, eh bien, sera positif, vous verrez le verre à moitié plein, vous aurez un enthousiasme que vous communiquerez aux autres, et c'est ce qui vous permettra finalement de voir que les autres vous regardent avec une certaine admiration et qu'on essaye Hein, de faire comme vous, de vous copier un petit peu, vous euh, voyez ce genre de choses qui fait quand même très plaisir, euh, parce qu'avec mercure, là, il va y avoir euh, du plaisir. Je vais terminer euh, très rapidement avec, euh, parce que mercure gère aussi euh, les enfants, euh, bien évidemment vous allez vous occuper de vos enfants, ça va être la période de noël, il faut acheter les cadeaux, etc. Donc vous serez hein, dans des préoccupations euh, Vis-à-vis -vis de vos enfants. On parle d'amour avec Vénus euh, qui sera malheureusement pas très très bien placée. Euh, je pense que ce sera pas du tout euh, euh, la question importante de, de ce mois de décembre. Étant donné que Vénus va se trouver en Capricorne, chez Saturne, donc elle va pas être... Euh, si elle est solide et, et très, euh, comment dire, constructive, elle sera pas euh, extrêmement passionnée. Or vous, en tant que lion, euh, ben vous aimez hein, tout ce qui est passionné, vous êtes un signe de feu, vous aimez les élans, euh, les grands élans euh, d'amour, euh, euh, parfois même assez romantiques, hein, euh, vous vous en cachez, mais vous êtes des grands romantiques. Et euh, bah, avec Vénus en Capricorne, ce ne sera pas évident de faire du romantisme. Hein? Je pense que au contraire, vous serez obligé de rester très dans la réalité, euh, euh, et après tout elle occupe votre secteur du travail. Donc le plaisir que vous aurez ce mois-ci ne sera pas lié à, à vos amours avec votre conjoint, votre ami, il sera lié à euh, aux, aux petites réussites que vous obtiendrez dans votre travail, hein? bon, à moins que vous ne flashiez sur l'un de vos collègues. Hein? Ça n'est pas exclu. Vénus dans le secteur du travail, c'est la première interprétation qui vient à l'esprit. Hein? C'est de dire bon bah il ou elle va trouver euh, chaussures à son pied euh, dans le travail sauf que Vénus est rapide, qu'elle va pas s'arrêter et que bon, ce sera peut-être un petit coup de cœur passager, ou quelque chose que vous ruminerez dans votre tête en vous disant mais pourquoi, lui ou elle, ce serait peut-être pas mal, mais après la raison va l'emporter, hein, parce que Vénus est chez Saturne et que donc elle est raisonnable, euh, à, à tout moment, tant qu'elle sera là, elle elle, sera, elle vous entraînera à être raisonnable. Alors ce sera peut-être pas le cas quand elle va passer le, franchir le seuil du Verseau, c'est-à-dire euh, euh, le, euh, le 20 décembre, euh, elle va passer les fêtes de fin d'année face à vous, elle va d'abord euh, faire une dissonance tout de suite avec Uranus, et ma foi, on va retrouver quelques tensions et il faudra être, euh, comment dire, euh, vraiment, essayer d'être dans le consensus, dans la conciliation, si vous voulez pas euh, qu'il y ait de gros conflits. Musique On va terminer avec Mars, euh, qui gère vos activités, votre énergie, et surtout vos énergies, hein, toutes celles euh, qui euh, prennent leurs sources dans, dans divers euh, centre d'intérêt. Hein? Alors Mars va être en Scorpion. Bon, c'est pas le signe le plus euh, fun de votre zodiaque à vous. Euh, c'est un signe... Euh, bon, cela dit, Mars est forte. Hein? Euh, en Scorpion, elle est chez elle. Elle a deux domiciles, le bélier et le scorpion. Mais euh, disons qu'en Scorpion, elle a un côté quand même, dans, rivalité, jalousie, envie, vous voyez ce genre de choses, euh, que ce qui ne viennent peut-être pas de vous, ça peut venir des autres, puisque c'est un secteur qui représente la famille, le Scorpion. Alors peut-être que vous êtes envié euh, par des personnes de votre famille et, et qui euh, bon n'ont pas une attitude, que vous trouvez très acceptable ou qui vous plaît, une attitude qui ne vous plaît pas. Il euh, y a quelqu'un dans l'entourage familial avec qui vous allez être en bisbille euh, à un moment ou à un autre du mois, ça va durer 2-3 jours, mais euh, bon, euh, vous aurez tendance à être euh, un petit peu dur hein, avec cette personne, à lui asséner. Euh, des choses, ou alors carrément vous couperez le contact, parce que euh, ce que cette personne fera ou dira euh, vous hérissera le poil, comme on dit. Hein? Euh, donc euh, bon, euh, essayez, si vous voulez bien gérer euh, ces énergies martiennes, Essayez de les sortir ailleurs que dans le rapport avec les autres. Alors allez faire du sport, le tour du pâté de maison si vous êtes en colère, défoulez-vous dans quelque chose, faites de la méditation aussi, ça peut vous aider à gérer la colère, hein? euh, parce il y a des moments quand même où vous serez en colère.